Donc, bonjour, euh, je suis Maxime Roche, je suis développeur au sein de la et je vais vous présenter le projet Collectivité. Donc euh, normalement, ça aurait dû être euh, M. Cédric Macot de la Maison des Communes de Vendée qui le présente, mais malheureusement suite à un empêchement, il n'a pas pu venir. Donc du coup, je, je le remplace. J'espère que, que je serai à la hauteur. Euh donc, euh, bah, pour commencer, ben, rentre à César ce qui est, assez large, est à César, c'est-à-dire que l'idée, le concept derrière e-collectivité, c'est un, un concept qui a été initié, qui a été inventé, inventé par, la, euh, par la Vendée. Ce dont je vais vous parler, c'est notre version d'e-collectivité et nous sommes basés sur, euh, sur le modèle vendéen. Hein. Je pense que c'est important qu'on qu le pose avant de discuter. Euh, bah, donc, comme tout projet, euh, ben, il sert à répondre à une problématique, tout du moins il essaie. Une collectivité, de répondre à la problématique de la gestion des utilisateurs vis-à-vis -vis du nombre de, de logiciels. On sait qu'il existe beaucoup de logiciels métiers utilisés dans les collectivités. Les agents utilisent beaucoup de logiciels. et est tout à fait naturel et habituel pour un agent d'utiliser, de se connecter sur plusieurs applications métiers euh, quotidiennement. Donc, un logiciel 1, un logiciel 2, un logiciel 10, admettons. Et du coup, ça pose un certain nombre de, de problèmes à, à plusieurs niveaux. Donc on va commencer par les problèmes euh, au niveau des, de la, des collectivités. Euh, donc je suis une collectivité, je veux créer un nouvel agent, euh, ben je dois refaire le travail dix fois s'il y a dix logiciels par exemple. Parce qu'il faut recréer l'agent sur chacun des, des logiciels. Donc euh, vous allez me dire, il y a peut-être des, des, des outils qui facilitent la chose, ce sera peut-être pas dix logiciels, ce sera peut-être 5, mais, mais ça reste, ça reste fastidieux. Euh, du coup je ne parle même pas non plus du fait de donner des, des autorisations Alors, on est uniquement sur la partie création de, de l'agent. Euh, on a également une problématique lors de, de la création, lors de, de l'ajout d'un nouveau logiciel. Donc lorsque j'ajoute un nouveau, un nouveau logiciel dans ma collectivité, qu'est-ce que je dois faire ben, Je dois, créer, ben, je dois, je dois recréer, recréer tous mes agents dans la collectivité, euh, dans, le, dans ce nouveau logiciel. Et, ben, du, et du coup, ben, ça, ça prend du temps et c'est source d'erreur également. Donc, euh, vous allez me dire, il y a peut-être certaines collectivités qui sont mieux organisées que d'autres et du coup, elles vont avoir moins de problèmes. Mais il suffit, que, par exemple, que l'outil, euh, le logiciel ne soit pas compatible avec certains, avec certains de ces outils. Donc, par exemple, par exemple un annuaire openldap qui pourrait transmettre l'identité sur, euh, sur les applications. Il suffit que la, la nouvelle application ne soit pas compatible pour que, ben, que ça ne serve à rien, que le travail doive être... Euh, Refait, de, refait depuis le début. Euh, donc là, on s'est imaginé qu'on était une collectivité. Euh, donc maintenant, imaginons que nous soyons, euh, pour être plus précis, une métropole, et que nous ayons à gérer ben, plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs communes. Donc on, même, on, peut même, on pourrait même signer, si, euh, citer la, la, loi, la loi NOTRe, qui encourage la, la mutualisation des, des collectivités, et donc euh, des services, donc, qui rend euh, cette problématique encore plus, uh, plus présente. Euh, donc, Lorsqu'une lorsqu métropole doit ajouter une nouvelle collectivité, bah, ce n'est pas un, un, un nouvel utilisateur, un nouvel agent qu'elle doit créer, bah, c'est plusieurs agents. Donc, Du coup, c'est la même problématique que précédemment, mais sauf qu'elle est euh, décuplée par rapport, euh, par rapport au nombre d'agents euh, dans cette collectivité. Euh, et une métropole n'a pas qu'une seule collectivité à, à administrer, mais elle en a, elle en a plusieurs. Et donc, du coup, on décuple encore une fois euh, sur le nombre de, sur le nombre de, de collectivités. Donc, euh, c'est vraiment un travail éprouvant à faire euh, et c'est extrêmement euh, source, source d'erreur. Euh, Lorsqu'on ajoute un, un nouveau logiciel euh, dans la métropole, admettons qu'on ait euh, 35, euh, 35 communes dans la métropole, 10 agents par commune, ça fait euh, 35 fois, fois 10, ça fait 350. Donc ça fait 350 actions de, bah de création d'agents, euh, donc c'est énorme. Et je ne parle même pas de « on donne les droits d'administrateur à telle personne, le droit de ceci ou le droit de cela à, à quelqu'un euh, ». C'est vraiment un travail euh, conséquent et qui, est, qui prend du temps. et Ce qui, n'est qui enfin, pas, ex, pas excessivement complexe en soi, mais euh, bah ce n'est pas non plus « j'appuie sur un bouton et tout est fait ». Il euh, y a aussi une certaine source d'erreur. Et finalement, je vous propose de parler du problème au niveau d'un agent. Donc, euh, Lorsqu'un agent doit, doit utiliser une dizaine de logiciels, ben, c'est potentiellement une dizaine d'identifiants et de mots de passe à se souvenir. Euh, Ce n'est pas, pas forcément évident. Et donc, du coup, ben, ça se retrouve sur des post-it euh, collés sous un, sous, un, sous un clavier. Donc, euh, niveau sécurité, on, on en perd beaucoup. Et, et la problématique est encore plus forte pour euh, les agents euh, multicollectivités, qu'on pourrait appeler. Par exemple, l'agent qui travaille le matin à la mairie et l'après-midi à la métropole. Ben, ce sont deux entités différentes, donc euh, admettons qu'ils fassent le même travail, il lui faut le double de comptes, parce que le, les comptes pour la mairie, les comptes pour la métropole, donc c'est encore plus compliqué dans, dans ces situations-là. Et donc c'est justement pour, pour régler ça que, que le concept euh, d'e-collectivité est né. Euh, donc, qu'est-ce qu est collectivité donc, Si je devais le résumer en, en une phrase, c'est un tableau de bord pour, euh, pour les agents, euh, dans le but de, de les avertir que sur leur application métier A, B, C, D, X ou Y, euh, ben, qui s'est passé ceci ou cela. Donc euh, vraiment leur avoir une vue d'ensemble sur euh, tous, les, tous les logiciels euh, qu'ils utilisent quotidiennement. Euh, donc avant, parler, avant de parler un petit peu de collectivité, je pense que ce serait bien qu'on qu retourne sur, le, sur les basiques. Donc euh, c'est un logiciel libre. Un vrai. Donc comme Mathieu en a parlé avec Ascatasun, il n'y a pas de fonctionnalités cachées, euh, le code source est euh, public et il n'y a pas besoin de, de se connecter, il n'y a pas besoin de, de demander les accès pour, euh, pour y avoir. Il est hébergé sur le GitLab de l'Adulac, à ne pas <coughs> confondre avec euh, notre forge, donc le GitLab qui est euh, la forge nouvelle génération, entre guillemets, un petit peu plus récente. Euh, il est en développement depuis euh, 2015 et on a une première version qui est déjà euh, sortie, qui est déjà actuellement euh, en production. Donc cette version est en exploitation euh, tout d'abord à la maison des communes de Vendée, qui n'est pas exactement la même version que nous, mais vu qu'ils sont les, les créateurs et les inventeurs du, du concept, ils utilisent euh, évidemment euh, le, le projet collectivité euh, C'est en production à la métropole euh, de Montpellier, au GIP Ressia, et euh, comité de communes de, de Petite Camargue. Euh, concernant les presses à terre, donc, il y a toujours la maison de communes de, de Vendée qui ont une équipe euh, entière qui s'occupe euh, sur le projet et qui euh, propose des partenaires avec des, des, des communes de, de leur territoire. Et également euh, la coopérative Librisialscope Scope qui commercialise la, V1 sur, la version 1 sur, euh, pour, les, pour les collectivités qu'on vient de voir euh, précédemment et qui euh, s'est déjà montré intéressé pour euh, commercialiser la version 2 qui est actuellement en, en développement. Donc du coup si on devait dire ce qu'est les collectivités. Un petit peu plus en détail avant de parler du, du fonctionnement et de rentrer dans le concret, ce serait que c'est le portail sur lequel euh, se connecte l'agent le matin. Tout les, euh, Toutes les informations lui sont remontées il suffit simplement de, de, de, de cliquer sur, euh, euh, bah, sur, sur les informations pour atterrir su, au, sur le logiciel métier directement au bon endroit, donc sans avoir besoin de se réauthentifier euh, autant de fois que, que nécessaire. Donc, euh, je, vais, je, vous, je vais vous présenter quelques, quelques écrans qui vont vous permettre de, bah de, de découvrir la, la plateforme. Donc, tout d'abord, l'écran le, le, de, de, de login. Euh, donc, le portail est utilisé euh, pour permettre une authentification unique. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule page de login pour euh, toutes, les applications qui sont, toutes les applications métiers qui sont connectées au, au portail. Euh, l'agent a besoin de... Euh, de connaître qu'un seul identifiant et qu'un seul mot de passe. Donc, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus simple pour lui. Euh, maintenant, voici euh, la page d'accueil, le, le, le, euh, le fameux tableau de bord. Donc, on retrouve une architecture de, avec des, des portelettes, avec euh, chaque portelette qui correspond au service auquel euh, l'utilisateur, l'agent a accès. Euh, ensuite, le tableau de bord est totalement personnalisable par l'agent, il peut les déplacer, il peut afficher uniquement les services dont il a besoin, il peut les agrandir, les, les rétrécir, faire euh, ce qu'il veut, et c'est pour, euh, bah, pour faciliter son quotidien de la façon dont il, dont il préfère. Et le profil est totalement euh, contextualisé bah, selon les autorisations, okay, à, selon les autorisations qu'on a donné à cet agent. Donc euh, là, on a un agent qui a accès qu'aux actes administratifs, donc euh, du coup, il n'est même pas au courant de, des autres. Euh, Fonctionnalité derrière, le, derrière le, le, le, le portail comme on a vu sur euh, le slide précédent. Donc, euh, un résumé, e-collectivité, ça se présente sous la forme d'un portail. Ça gère plusieurs collectivités euh, sur une seule instance. Donc, on n'installe qu'une seule fois le portail, on installe qu'une seule fois euh, les applications métiers et toutes les collectivités s'inscrivent euh, dessus. Il n'y a pas besoin d'avoir euh, une... une un portail par collectivité. Et euh, le but, c'est de faciliter la vie des, des agents et euh, des personnes qui, euh, qui gèrent euh, les logiciels. Euh, de là, ben, je vous propose de jeter un œil euh, technique, euh, sans forcément rentrer dans les détails, mais juste pour avoir une vision euh, euh, globale de, de l'architecture et de pourquoi nous, on pense que, que c'est une bonne architecture. Euh, donc, euh, voici l'architecture de... E-collectivité, donc euh, à droite là vous avez tous les, les applicatifs métiers, donc là j'en ai mis, mis quelques-uns quelques donc on peut, on peut le, le décliner autant de fois que, que, que les applications qu'on souhaite euh, connecter au portail. Euh, au centre c'est la partie la plus importante donc c'est ce qu'on appelait le, le serveur d'e-collectivité donc c'est la partie qui, euh, qui, euh, qui englobe en fait toute la logique métier d'e-collectivité. Donc c'est là où on a vraiment euh, toute la partie importante, de toute l'intelligence euh, du, du projet. Et euh, sur, la, sur la gauche, c'est l'interface web, c'est le visuel. Donc euh, c'est une interface qui n'a euh, aucune intelligence en tant que telle. Elle ce contente de faire des appels au, à la partie serveur via ce qu'on appelle des API Donc les API, c'est des interfaces qui permettent de faciliter le, le dialogue euh, et l'appel de fonctionnalités. Donc, euh, par exemple, on va avoir notre client qui va dire euh, au serveur euh, est-ce que tu peux créer tel utilisateur sur tel logiciel Et le serveur va, va s'exécuter, et va donner la réponse. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est euh, simple que ça. Toute la, toute la technique est au milieu. Euh, donc, voilà. donc, euh, pour l'anecdote, sur la version 1, nous n'étions pas comme ça. Nous n'avions qu'une seule application qui faisait les, les deux parties une application de Drupal et on nous avait fait la remarque de. Ben, on, on nous avait fait la, la, la, la remarque de euh, ben, des, que des personnes voulaient utiliser par exemple WordPress et ben, comment ça se passe et on n'était pas en mesure de, de leur répondre. Donc, euh, maintenant avec euh, notre nouvelle architecture qui est beaucoup plus modulaire, on, on sait répondre à ça. Euh, maintenant je vais vous parler de euh, la partie importante de des collectivités, donc le provisioning de masse. Sous ce nom barbare ben, se cache en fait une, une somme de fonctionnalités extrêmement euh, importante. Donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma, les dessins correspondent à des nombres de clics. Euh, donc, comme je l'ai expliqué dans, dans la problématique, euh, ben, lorsqu'on avait besoin de créer un nouvel utilisateur ou une nouvelle collectivité, ben, qu'est-ce qui se passait ben, Il fallait le faire sur euh, tous les applicatifs métiers. Euh, je ne parlais même pas non plus des, des configurations, parce que selon les applications métiers qu'on utilise, bah, il faut configurer les collectivités. Euh, on va utiliser tel certificat pour signer des documents on va utiliser euh, telle chose, et c'est lié à chaque collectivité. Donc, du coup, ça fait beaucoup de travail à faire euh, lors de l'ajout lors de, lors de d'une nouvelle collectivité ou d'un nouvel, nouvel utilisateur, ce genre de choses. Donc, du coup, euh, avec le provisionnement de masse, l'idée, c'est de déporter en fait euh, toute cette partie. Euh, on est capable de, de prévoir, on sait comment configurer les, les, les, comment configurer les collectivités, comment configurer les utilisateurs, donc de déporter toute cette partie au sein d'e-collectivités et tout simplement en fait d'avoir un seul formulaire création de nouvel utilisateur. On lui donne euh, l'accès euh, aux actes administratifs et à la signature euh, électronique et e-collectivités va se charger d'appeler ben, toutes les applications métiers qui, ben, qui sont euh, dans, cette, dans cette chaîne pour leur dire. Euh, J'ai tel utilisateur qui a besoin euh, de signer électroniquement. Euh, Est-ce que, est que tu peux le créer euh, chez toi Est-ce que tu peux le configurer Voilà la configuration que je veux pour cet utilisateur. Donc euh, le but, c'est vraiment de, de simplifier au maximum l'administration des, euh, des, des, des utilisateurs et des, et des collectivités. Et ça a également un, un second point euh, très important qui est ben, que ça permet de limiter les erreurs humaines parce que lorsqu'on fait toutes ces opérations à la main et si on doit en faire euh, toute la journée, ben, forcément, il, il y aura au bout d'un moment qu'on va, va faire une erreur, donc, que ce soit soit sur le nom d'un utilisateur ou soit sur la configuration d'un utilisateur sur une, euh, un applicatif métier et qu'on va s'en rendre compte peut-être euh, des semaines plus tard et on ne comprendra pas pourquoi ça ne marche pas. Euh, là, tout est, tout est automatisé, donc on est sûr que ça va faire ce dont, on a, ce dont, on, a, ce dont on a voulu. Voilà. Euh, euh, donc voilà en guise de conclusion ben je vais vous dire que la partie serveur que je vous ai présentée précédemment est d'ores et déjà terminée le client Angular est terminé, donc c'est un client qui nous permet euh, de, de, de servir en tant que démonstration technique pour montrer euh, le potentiel et, et comment dialoguer avec le serveur et nous sommes en train de travailler sur le, sur le client Drupal pour être rétrocompatible avec la, la version 1 qui elle était entièrement en Drupal, donc euh, bah, on ne souhaite pas perdre les, les, les, les, les, les utilisateurs actuels avec une interface totalement novatrice, donc euh, on souhaite les, les conserver dans la même interface, on va juste changer ce qui, ce qui se passe derrière. Et, euh, et je vous accueille chaleureusement euh, sur notre GitLab pour, euh, bah, pour venir contribuer, que ce soit de la documentation ou du code, ou même peut-être un client, euh, si ça vous intéresse. Voilà, merci.